Merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen. Gloire à Dieu. Et nous croyons que nous avons reçu l'énergie, la force, la grâce, l'onction pour aborder victorieusement cette année 2022. Et nous savons que c'est la vérité parce que les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alors, la bénédiction de l'orientation. Nous sommes bénis, c'est le thème de cette année. Et avec moi, béni pour conquérir. Ça c'est le thème de notre année, Alléluia Et la bénédiction est une capacité que Dieu nous donne Dieu donne aussi des opportunités Et ça nous donne un ensemble de, de désirs ou de sentiments Qui nous attirent vers certaines choses, Alléluia Mais Dieu nous bénit pour que nous puissions conquérir Qu'est-ce que ça signifie Une façon de le dire c'est la bénédiction d'Abraham La bénédiction d'Abraham dit Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction Dieu dit à Abraham Toutes les familles de la terre Seront bénies en toi Au travers de toi Donc tu deviens une source de bénédiction Donc béni pour conquérir C'est une autre façon de, de, de formuler cela Alléluia Ça veut dire quoi Dieu te guérit Pour que tu puisses guérir d'autres personnes Dieu te sauve Donc je te bénis pour que tu deviennes une source de bénédiction. Je te sauve pour que tu deviennes une source de salut. Je te guéris pour que tu deviennes une source de guérison. Je te restaure pour que tu deviennes une source de restauration. Je te console pour que tu deviennes une source de consolation. Le monde a besoin de la vie qui vient de Dieu, de la santé qui vient de Dieu, de la paix qui vient de Dieu, du bonheur conjugal qui vient de Dieu. Béni pour conquérir, c'est une manière pour nous de comprendre que Dieu va restaurer nos maisons. Mais on doit être conscient que c'est parce qu'il y a d'autres territoires, des familles qui sont brisées, qui sont détruites. Et que nous devons comprendre que la restauration que nous, a, que nous avons bénéficiée ou dont nous allons bénéficier dans le cours de l'année ne doit pas simplement rester à notre niveau, mais doit devenir une source d'encouragement et de guérison d'autres maisons. Dieu bénit ma famille pour conquérir les territoires des familles brisées, des familles détruites. Est-ce qu'on est ensemble Dieu me guérit pour conquérir, Dieu guérit mon cœur pour conquérir les cœurs brisés. Et je deviens un témoignage de, de ce que Dieu est vivant. Amen. Chacun d'entre vous peut toucher quelqu'un avec son propre témoignage. Qu'est-ce que Dieu a apporté dans ta vie? Le jour où tu as rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu vois, les troubles que tu avais, mais la confusion que tu avais ou le péché que tu avais avant, il y a plusieurs personnes qui vivent quelque chose de presque similaire. Juste par en ouvrant la bouche Et puis en disant Jésus a donné un sens à ma vie Avant tu vois J'étais quelqu'un de dépressif J'étais même prêt à aller me suicider Mais quand j'ai rencontré Jésus Il a réorienté ma vie Ça c'est un message qui délivre des personnes De la pensée de suicide Qui délivre les vies Il y a des personnes parmi nous Qui n'avaient pas du tout confiance en elles mais quand elles ont rencontré, elles ont écouté la parole de Dieu Ça leur a redonné l'espoir de vivre Ça leur a dit que leur vie a un sens Juste cette histoire Elle est suffisante pour toucher quelqu'un quelque part Il y a un cœur à conquérir Il y a une vie à changer Alléluia Donc Dieu t'a béni Et il va encore accroître en 2022 Ce qu'il t'a donné Mais il faut être conscient que ce n'est pas pour s'arrêter à toi C'est pour que d'autres personnes puissent en bénéficier C'est ça la conquête Aller dans les territoires, prêcher l'amour de Jésus Amen. Partagez le message de la parole de Dieu, c'est ça, béni pour conquérir. Et dimanche dernier, nous avons traité donc le thème que tu vois affiché sur l'écran dans mon dos. Ton cœur, ton cœur, le premier territoire à conquérir. Ton cœur, ton cœur à toi, c'est le premier territoire à conquérir. La bénédiction que Jésus-Christ a donnée, elle s'installe en toi plus elle va prendre ton cœur Elle pourra mieux conquérir les autres Alléluia Un pasteur qui veut que l'évangile atteigne les régions reculées S'il veut que la parole de Dieu atteigne les régions reculées Il faut que lui-même les régions reculées de son cœur Qui ne sont pas encore conquis par Christ Soient conquis par le Seigneur Alléluia Amen Si je travaille si par exemple Jésus a conquis mon cœur dans le sens qu'il m'a rendu bon comme lui. Mais que dans un autre quartier de mon cœur, il y a l'impatience. Je dois laisser la vie de Christ venir conquérir l'impatience, la transformer en patience. Et je verrai que la, une meilleure vie va jaillir de moi pour bénir d'autres personnes. Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alors donc, depuis dimanche dernier, nous sommes en train de conquérir notre cœur. De conquérir le cœur afin que les pensées qui sont en nous et les choses qui, qui, qui sont en nous soient celles de Christ. Et non euh, celle de la chair et du diable Et c'est très important Et c'est vraiment majeur Pour moi c'est basique D'avoir un bon cœur Alléluia, un cœur pur Amen Parce que c'est ce qu'on va chercher On a vu dimanche, avec un cœur pur On arrive à retrouver son territoire, Ses territoires d'orientation Dieu t'oriente dans la vie C'est ce qu'on appelle la bénédiction de l'orientation Qui est écrite ici Dieu t'oriente Dieu te dirige. Dieu t'avertit pour te dire que tel chemin n'est pas le bon. Tel autre est le bon. Mais tout ça, quand Dieu te parle, ça passe par ton cœur. Dieu dit, Proverbe chapitre 4, verset 23. On lit ensemble le Proverbe 4, 23. Garde ton cœur. C'était un de nos textes majeurs la dernière fois. Là qu'on peut l'afficher. On lit ensemble 2, 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Donc, Jésus nous exhorte, Jésus nous dit, Dieu te dit, sois un très bon gardien de ton propre cœur. Garder, ça veut dire être un gardien. Amen. Quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui veille sur son cœur. Je vais t'inviter à ouvrir ta Bible et à lire avec moi l'évangile de Luc, au chapitre 8, à partir du verset 11. C'est notre texte de base d'aujourd'hui. Il y en a d'autres encore qu'on va avoir Luc chapitre 8, l'évangile selon Luc chapitre 8 à partir du verset 11 À partir du verset 11, Jésus interprète une des paraboles qu'il avait données Il donne le sens de cette parabole Et nous allons aller directement dans l'interprétation de la parabole Sinon la parabole elle-même commence au verset 4 Nous lisons ensemble à partir du verset 11 On y va 1, 2, 3 Voici ce que signifie cette parabole la semence c'est la parole de Dieu Arrêtez un peu La semence c'est la parole de Dieu Alléluia Donc dans toute la suite du, du, de, de ce témoignage, de ce message Il faut savoir que la semence C'est la parole de Dieu C'est ce que Dieu dit Amen Et ce n'est pas une parole spécifique Il y a certains qui ont cru que ce passage là S'adressait simplement aux convertis et aux inconvertis Ça s'adresse aux, aux convertis et aux inconvertis Amen ça ne s'adresse pas simplement aux inconvertis Ça s'adresse à tout le monde C'est vrai pour toute parole de Dieu Là je suis en train de parler de la parole Que je dis c'est la Bible, c'est la parole de Dieu Quand Dieu dit tu es béni C'est la parole de Dieu Quand Dieu dit tu seras à la tête, c'est la parole de Dieu Quand Dieu dit sois bon, c'est la parole de Dieu Quand Dieu dit est eh, la foi C'est la parole de Dieu Donc tout ce qui peut être parole de Dieu Est considéré comme étant une semence Dieu dit donc voici ce que signifie Cette parabole, la semence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 un, il ne porte pas de fruits. Soit il ne porte pas de fruits. Soit il porte du fruit, mais le fruit n'arrive pas à maturité. Ça veut dire le fruit ne mûrit pas. La mangue a commencé à sortir, mais la mangue ne devient jamais jaune. Elle ne devient pas comestible. Amen. Donc, on peut ne pas porter du fruit, ou bien on peut porter du fruit, mais le fruit ne mûrit pas. Ok, donc, ceux qui sont tombés parmi les épines, la Bible dit qu'ils portent du fruit. Ils ne portent point de fruit qui vient à maturité. On continue. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le troisième, la troisième semence qui a donné un arbre, qui a donné beaucoup de fruits, Jésus dit que ça correspond à des personnes qui reçoivent toute parole de Dieu avec un cœur bon et honnête. Amen. Ce que ce passage nous révèle, c'est que la qualité de ton cœur détermine l'effet et les résultats de la parole de Dieu dans ta vie. La qualité de tes pensées, quand on dit ton cœur, ce sont tes pensées. La qualité de tes pensées détermine l'effet. Les résultats de la parole de Dieu sur ta vie Amen Quand Dieu vient et dit Je te bénis, cette année ce sera glorieux C'est la parole de Dieu, c'est une sémence Certains qui l'écoutent vont effectivement voir leur année bénie D'autres qui l'écoutent vont voir que ça ne va pas se réaliser Leur année va être compliquée La même prédication produit dans la vie de certains Des résultats extraordinaires et dans la vie d'autres des résultats, soit pas du tout de résultats, ou des résultats mitigés. Est-ce qu'on est ensemble Cela dépend du cœur. Quand vous avez des malades, et que vous priez, vous dites aux uns aux autres, « Levez-vous et marchez. » Certains marchent, et d'autres ne marchent pas. La Bible dit, ça dépend de leur cœur. Alléluia Souvent, les personnes se disent, mais c'est parce que le prédicateur qui prêche n'a pas beaucoup l'onction. Le plus souvent, ce n'est pas, le, pas la prédic le prédicateur forcément. C'est le cœur des gens. C'est ce à quoi ils pensent. Un jour, Jésus est arrivé dans son propre village. Il n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce que ce qu'il disait dans leur cœur, c'était, mais celui-là, on le connaît. C'est notre jeune qui a gardé dans le quartier. Ils avaient des pensées d'incrédulité. Et malgré que Jésus ait prié pour eux, ils n'ont pas pu avoir de guérison. La semence est venue, mais leur cœur n'était pas bien disposé. Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Gloire à Jésus Et Dieu nous présente ici Quatre manières de recevoir Les cœurs, de recevoir la semence de Dieu Pour que la parole donne Pour que quand je me lève puis je dis Je dis je te regarde, je vois que cette année Dieu va t'envoyer au sommet Tout le monde dit Amen Mais il y a certains qui vont vraiment aller au sommet Il y en a d'autres qui vont dire mais C'est ce que tu as dit là, ce n'est même pas arrivé Je suis resté en dessous alors comment la même parole marche chez l'autre, marche chez l'un et ne marche pas chez l'autre? La même parole en même temps. C'est pas que tu as donné des paroles un jour, tu as donné une parole à un et un autre jour tu as donné une parole à l'autre. La même parole. Quand on arrive en croisade, vous arrivez à la foule, les paralytiques sont là. Il y a des malades qui se lèvent, qui marchent et vous voyez d'autres qui ont des petits bobos mais qui sont même pas guéris. La même parole a dit: Levez-vous marchez, aveugle voyez. Qu'est-ce qui se passe à le cœur? Amen. Le premier type de cœur que Jésus décrit, il dit ce cœur-là, au verset 11, il dit c'est comme un chemin. Il dit ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Amen. Et qui la reçoivent. Il dit ce sont ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Pardon, puis le diable vient enlever de peur que la parole nous, de, de, enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Alors là c'est un groupe de personnes La parole n'entre ne même pas dans leur cœur Ils viennent au culte où ils entendent des bénédictions Mais en fait ils, ils n'y prêtent même pas attention Pendant que me dit Cette année Dieu va vous changer C'est comme s'ils n'ont rien entendu Ils sont distraits Parce qu'il y a trop de pensées qui passent dans leur tête C'est ça le chemin Le chemin c'est beaucoup d'idées qui te traversent De sorte que tu n'es pas focalisé, tu n'es pas concentré Et ce que tu as entendu Ne porte pas du fruit à cause de la distraction pourquoi c'est un chemin Parce qu'un chemin, est un endroit où il y a beaucoup de passants. C'est un endroit où on n'arrive pas à se focaliser. Ce n'est pas un endroit qui sert à planter, mais c'est un endroit qui sert de passage. Donc, ça ne produit pas un cœur qui, les pensées se baladent à tout moment, qui ne se focalise sur rien. Quelle que soit la bénédiction que tu donnes, le diable va venir l'enlever en même temps. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Le deuxième type de cœur, il dit... Ils reçoivent la parole avec joie. Alléluia. Comme, comme le chant de tout à l'heure. Amen. Il t'a dit que tu es béni. Oh, oh, je reçois. Voilà. Donc, deuxième type de cœur, on a les récepteurs, les, les receveurs. Donc, pendant que nous tous nous crions, oh, oh je reçois. La Bible dit, le cœur numéro 2, il a reçu la parole. D'accord Mettez le texte en même temps. Il a reçu la parole avec... Joie Ceux qui sont sur le roc Ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole La reçoivent C'est-à-dire vraiment Ce que Dieu a dit là ça n'a qu'à marcher Jésus 2022 Ah je reçois Il la reçoit avec joie Mais ils n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps Donc quand ils sortent de la salle alléluia. Non, non il y avait l'onction Oh papa Pasteur, tu nous as parlé, on a compris. Si ce jour-là, la parole est venue pour dire, un cœur qui aime, et, et il reçoivent ça, vraiment, moi je vais enlever la haine. Yes. Ah, Jésus, je, je pardonne. Ils reçoivent avec joie. Et, et le texte dit, mais quand survient la tentation, ce qu'ils qu ont reçu avec joie meurt. Par exemple, ce jour-là, je prêche sur la patience. Si la semence du message de la patience rentre dans ton cœur, ça va donner le fruit de la patience. Est-ce qu'on est ensemble Amen. Mais, Parce que le mot tentation, là, ça veut dire toute forme d'opposition. Donc, euh, tu, quand on a parlé de la patience, l'impatience n'est pas bien. Et puis, tu te sens touché, tu dis, non, c'est vrai. L'impatience, la colère m'ont créé trop de problèmes. Aujourd'hui, Jésus, je reçois ta parole, je change, je change. Dès qu'il a mis le pied dehors, le tentateur vient avec quelqu'un qui va éprouver ta patience. Si tu as... Souvent, je il y a des messages, même quand, quand te prêches, si on te prêche, ne pas te mettre en colère. C'est que vous, tous ceux qui écoutent ici, quand ont fini disent non. Parce que moi, la colère et moi, c'est fini. Et quand tu as fini, le tentateur arrive au travers de la bouche des micheurs. Alléluia Hein? Souvent, ça, c est, c est, souvent ça peut être ta femme Et tu es calme, tu dis, le pasteur nous a parlé Puis tu arrives, un petit truc, ou bien ton mari Mais les soeurs, elles veulent trop qu'on parle à leur avantage Vous aussi, vous êtes des micheuses Les frères, nous, parmi, il y a beaucoup de micheurs Je que toutes les soeurs, vous êtes des mischeuses non Vous êtes tous et calmes En tout cas, moi je crois que mes filles sont bien mes fils aussi sont bien. Hein. Des vrais gars. Regarde-le. Un gars doux, patient, attentionné. Un vrai gars, un homme de Dieu. Alléluia. Voilà. Un hein, tel père, tel fils. Ils sont comme ça. Amen. faut confirmer mon fils, faut confirmer. Alléluia. Donc dès que tu sors de l'église, tu as fini d'écouter un message. Si tu ne plus te fâcher. Dès que suivi un problème, tu sens ton cœur monter. Et puis quelque chose arrive, tu dis non. Tu dis papa tu as prêché, j'ai compris. J'ai dit Amen. Mais attends, je vais mettre ton message là. Je mets ça de côté. Je vais régler cette histoire là. Demain, demain on va revoir. Mais je veux. Ce qu'il est, c est qu en train de faire là, c'est exagérer. Donc Dieu dit, la parole qui était censée produire la douceur, la patience ne donne pas toujours son fruit à cause de l'état du cœur dans le cœur de ceux et les ceux avoir des cailloux la parole ne donne pas son fruit ce n'est pas seulement le fruit du changement de comportement c'est aussi le fruit de la prophétie parce que toutes est parole de Dieu tout est créé par la parole de Dieu au commencement était la parole, la parole était avec Dieu la parole était Dieu la Bible dit tout ce qui existe a été fait par la parole rien de ce qui existe rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole Amen. si la douceur existe elle est engendrée par la parole si la réussite existe, elle est engendrée par la parole Si des voitures existent, elles ont été engendrées par la parole Je vous dis qu'un jour quelqu'un a dit Moi je ferai voler On va... Il a déclaré que je vais travailler jusqu'à ce qu'on vole comme des oiseaux Et ce qu'il a déclaré a fini par créer un chemin Et qui a inventé l'avion Tout ce qui existe a été engendré par la parole Dieu a tout créé par la parole Et ton futur est programmé par tes professions. Alléluia si tu maintiens dans ton cœur que toi tu trouveras les remèdes d'une chose et que tu le déclares et que tu le prophétises et que tu ne doutes pas dans ton cœur, cela va se faire. Ta vie va prendre la direction de la créativité, de l'inventivité. Tout va se mettre en place. Et le produit final qui sortira de ton remède, tu comprendras que c'est ta parole qui a fait aller découvrir le remède qui était caché. Tout est créé par la parole. Il n'y a rien de ce qui existe. Donc le texte dit « il n'y a rien ». C'est-à-dire que dès que tu vois une chose qui existe Il faut savoir que Avant qu'elle ne se manifeste dans le matériel Il y a eu quelqu'un qui a parlé d'une certaine manière Alléluia Tout Est-ce que la paix existe Oui la paix existe La paix vient de la parole Il y a des paroles qui engendrent la paix Il y a eu un monsieur un jour qui s'est levé Qui dit que moi dans ma maison il n'y aura pas de palable Il y aura la paix Parce que la personne a confessé cela Et elle n'a pas douté dans son cœur qui allait avoir la paix dans son foyer, sur la base de sa parole, c'est comme si tout dans la vie va commencer à l'orienter, va commencer à développer le caractère, l'attitude qu'il faut pour qu'il y ait la paix dans le foyer. Tout. Donc quand Dieu dit tout ce qui existe qui est écrit par la parole, ne voyez pas seulement les choses matérielles, voyez aussi les choses invisibles, voyez aussi même les concepts. La paix, ça existe. La joie, ça existe. Donc la joie est engendrée par la parole. Amen. Vous voulez qu'il y ait la joie dans votre maison il faut que vous croyez dans votre cœur qu'avec Jésus vous pouvez avoir la joie Et que vous le confessiez Que vous dites, ma maison sera une maison de joie Il faut que tu le dises, il ne faut pas que tu le souhaites seulement Il faut que tu l'annonces Il faut que tu le penses et il faut que tu l'annonces Il faut que tu le décides, il faut que tu l'annonces Dès l'instant où tu fais ta route, ta vie prend la direction De famille joyeuse et paisée. C'est un, une direction Amen Je vous ai dit que la langue est un gouvernail C'est un volant qui donne une direction à ta vie Si tu t'arrêtes et tu regardes ta vie Tu dis, je ne mourrai pas pauvre J'aurai des ressources, je prendrai soin de ma famille. Si tu dis que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu mourras riche, tu partiras riche et tu prendras soin de ta famille. Pourquoi Parce que ce que tu dis, si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu dis va arriver. Amen. Mais si les circonstances de la vie te font dire, la richesse arrive à qui Dieu a voulu qu'elle arrive. Sinon, si Dieu n'a pas voulu que je sois riche, tu te commences à parler de ce langage satanique-là. Depuis quand Dieu a dit ça, Dieu dit, si tu dis à une montagne de se déplacer, que tu crois dans ton cœur, que tu ne doutes pas, cela va s'accomplir. C'est simple, il faut accomplir ça. Et puis tu vas voir, ça ne s'accomplit pas forcément instantanément. Mais ça finit par s'accomplir. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est toi-même de créer une autre parole opposée à ce que tu viens de dire. Ça va faire eh, que tu vas aller vers la réussite. Et puis à un moment donné, au moment de la réussite, il va s'accomplir le déni même que tu as manifesté là. Va venir bloquer le chemin. Tout est engendré par la parole. Parole négative, ça crée blocage Parole favorable, ça crée des ouvertures Pour te conduire vers la faveur Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Et là encore, c'est le cœur Qui va gérer la réalisation ou la non-réalisation Donc dès que survient une opposition Ces gens de personnes changent de langage C'est ce qu'on appelle le roc Ils changent de langage Une tentation, une opposition Un obstacle à ce qu'ils ont dit À ce en quoi ils ont cru à la prière qu'ils ont faite au culte, « Oh Dieu, je décide d'être doux. » Dès qu'ils survient quelque chose qui est en train de vouloir les mettre agités et qu'ils vont perdre la douceur, ils confessent autre chose. Et il, et il leur arrive, non pas ce qu'ils ont souhaité, mais ce qu'ils viennent de déclarer au dernier moment. Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Donc, un cœur de pierre est un, un cœur où la parole de Dieu commence à pousser, mais où les oppositions où les personnes viennent faire arrêter Ce que Dieu avait commencé de faire Ça veut dire le contraire de leur souhait Je veux la paix Mais quand je rencontre les provocations Je confesse que je rentre dans les provocations Et c'est ce qui arrive Ça c'est les cœurs de pierre Les cœurs de pierre, la parole commence Mais ne va pas à son terme Dès qu'elle rencontre l'adversité Tu dois laisser avoir un cœur Qui n'est pas de pierre et puis, il la parole. Le troisième type de cœur, Dieu dit ceci. La semence est tombée dans, un, dans une terre. Apparemment, c'est une bonne terre. Sauf que sur le même sol, là, comme on peut donner, donner le texte qui va avec, sur le même sol, il y avait des épines et des ronces. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. C'est-à-dire, pendant qu'ils reçoivent la parole, dans leur cœur, ils n'ont pas traité avec les soucis. Il s'inquiète toujours du lendemain Donc Jésus dit Tu iras au sommet Ils reçoivent ça La parole tu auras au sommet ils ne changent pas de confession Mais en même temps Ils, ça dit, ils ont deux langages Croire et puis le souci en même temps Et il n'arrache pas La semence du souci On dit il y avait des épines Les épines aussi ce sont des plantes Elles viennent aussi d'une autre semence mais des semences de Satan Satan qui te dit Sans oh, argent tu ne peux pas t'en sortir Les soucis des richesses Les soucis de payer les loyers Les soucis de prendre soin Les soucis Et la parole de Dieu Et les soucis qui ont été engendrés par des semences de Satan Croissent ensemble Et à un moment donné les épines Viennent étouffer la parole Et la rendre infructueuse Et qu'est-ce qu'il a dit de ce type de cœur Elle donne des fruits qui n'arrive pas à maturité ou elle ne donne pas de fruits. c'est à dire par exemple dieu a prophétisé cette année tu deviens milliardaire à ah, donner un bon amen alléluia gloire à dieu amen tu pas tu, tu, tu passes l'étape du premier cœur tu acceptes tu reçois avec joie tu passes l'étape du deuxième cœur. C'est-à-dire, quels que soient les obstacles que tu vas voir dans le cours de l'année, qui viennent pour combattre l'entreprise dans laquelle tu dois devenir milliardaire, tu ne changes pas ce que tu as dit. Tu dis, Jésus a dit, cette année, j'ai fait le milliard. Cette année, j'ai du travail. Donc quand on vient te dire, quand on dit la tentation, on vient te dire, oh, euh, euh, euh, le virus a frappé la terre, tout le monde risque de perdre son travail. Toi, tu continues de dire. Mon frère, je ne suis pas concerné. Tout le monde peut perdre. Mais moi, Jésus a dit, je vais travailler, je vais travailler. Donc, ça tu, tu viens de passer l'obstacle des cailloux. Parce que tu dis que je, je m'en fous des tentations. Ce n'est pas ça qui va me faire changer d'avis. Et tu restes ferme. Maintenant, tu arrives au troisième cœur où en même temps que tu dis que tu vas prospérer, mais en même temps, tu es. Il y a la semence, par exemple, de l'esprit de compétition. Tu es, es quelqu'un de jaloux, d'envieux Donc ça va donner des chrétiens Qui commencent à s'enrichir Leurs affaires commencent à marcher Mais en même temps pousse une forme d'immaturité avec laquelle ils n'ont pas traité Pousse une immaturité Avec laquelle ils n'ont pas traité Donc et J'ai vu par exemple des personnes Dieu a prophétisé vous allez vous marier Tu vas te marier Donc, Pendant que Dieu dit tu vas te marier Le mariage est en train de prendre place Le fruit commence à venir Il commence à voir le fiancé parce qu'il dit, le fruit n'est pas arrivé à maturité. C'est-à-dire, le fruit n'a pas mûri. On a vu le fruit, on a vu le fiancé. Mais au moment où il va arriver au mariage, la plante de la colère aussi est en train de pousser à côté. Et tellement tu es coléreuse ou colérique que tu as chassé ton fiancé. Donc, la colère est venue étouffer le mariage qui avait été semé par une parole de Dieu. Le, ton petit... Tu as il y, a des frères, il y a des bons frères en Christ, mais ils ont, un, ils ont une sémence dans leur cœur, un peu de corruption. C'est-à-dire, ils aiment Jésus, hein, mais ils volent un peu quand même. Donc, la richesse pousse avec. Frère, de temps en temps, il faut mentir un peu pour voler. Les deux, les deux vont ensemble. À un moment donné, au moment où Dieu va les faire rentrer, ils, ils voient que le fruit commence à porter ton fruit. C'est-à-dire, ils sentent que les affaires sont en place. Le, le petit côté, il faut magouiller là. Et puis à un moment donné, ils arrivent. Ils ont tellement triché un peu les impôts. Les impôts tombent sur eux. Impôts, on dit redressement. Qu Quel redressement Parce qu'en fait, tu n'as pas, pas laissé croître l'honnêteté avec la prophétie qui a dit Cette saison, tu deviens milliardaire. Et la malhonnêteté là qui a grandi avec, avec, la, avec milliardaire est venue étouffer ton milliard. Et les impôts sont passés. Si depuis le début, tu avais fait confiance à Dieu, que Dieu va te rendre riche, malgré que tu payes régulièrement tes taxes et tes impôts. Dieu n'a pas, pas peur des impôts. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, c'est vrai que les États aussi prennent trop. Les États, vous-même, vous, -même, vous savez que vous prenez. Vous-même, vous-même, même qui dirigez là vous imposez des choses aux gens que hein, elle' vous-même vous trichez. Pourquoi vouloir imposer des choses aux gens que soi-même on sait qu'on ne peut pas respecter hein, les dirigeants Quand vous avez des sociétés, est-ce que vous payez tout Vous-même qui venez, les gens des impôts qui sont dans la salle, vous là, hein, On est assis ici, on se connaît. Vous êtes là. Vous-même, quand vous commencez vos impôts, là, vous cherchez à voir comment vous allez tricher. Parce que vous-même, vous savez que les pourcentages que vous prenez là sont... J'ai envie de dire à la limite même presque C'est presque immoral quoi Les gars ils travaillent jusqu'à On prend combien de pourcent? 40 non? C'est à dire que si tu as toutes les petites taxes là Peut-être 40, en tout cas tu n'es pas loin de la moitié hein? Amen Mais moi je te dis malgré ça La Bible dit que si quelqu'un te force à faire 1000 Fais en deux ça ne va pas empêcher Dieu de te faire prospérer Alléluia Gloire à Jésus Mais cette cette semence d'épines Les épines que tu n'as pas arrachées Vont venir étouffer Et vont empêcher la semence d'atteindre son but Si c'est une semence de parole, de bonne attitude Quelque chose d'autre est en train de pousser à côté de la bonne attitude Et elle va venir corrompre, étouffer l'effet de la parole de Dieu Amen Alléluia et le quatrième type de cœur, Jésus dit ceci, ce qui est tombé dans la bonne terre, là comme on peut avoir le test, ce qui est tombé, ce qui est tombé dans la bonne terre, on lit ensemble, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Donc c'est quoi la bonne terre? C'est un cœur honnête et bon. Le mot honnête aussi peut être traduit par pur. C'est ce que j'ai parlé d'un cœur pur. Le cœur honnête, c'est le cœur pur. Il dit, ceux qui entendent la parole de Dieu Avec un cœur pur, un cœur bon Cela, ce que Dieu dit, finit par s'accomplir toujours Toute prédication, tant que la sémence vient de Dieu Elle donne le résultat C'est la personne qui entend, lève-toi, marche À cause de l'état de son cœur, elle produit la foi et elle marche Donc la parole de Dieu qui a dit, aujourd'hui je te guéris Celui-là, cette parole-là donne son fruit Ça veut dire, il est effectivement guéri celui à qui Dieu a donné telle chose Arrive effectivement au résultat à cause de l'état de son cœur Autrement dit cette parabole Nous parle de la valeur du cœur Que Dieu peut faire tout Dieu fait tout par sa parole Mais si ton cœur N'est pas comme il se faut, pas comme il faut Ce que Dieu dit Ne va pas aboutir Soit ça va commencer et puis ça va rester inachevé Tu vas rentrer dans un, dans un cycle d'inachèvement Soit ça ne commencera même pas Le cas du premier type de cœur Il n'y aura rien Qu'aujourd'hui tu t'accorde le cœur qu'il te faut au nom de Jésus Au nom de Jésus Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus